Yeah, yeah, C'est l'artiste Furious Pablo Je vous demande d'aller vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Furious Pablo Dancez les dansez, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Furious Pablo Danzé les dansez, yeah, yeah, soukani soukani Je suis dans la tête Ouais Roche reviens de la messe La légende mate avec tristesse après cet élément qu'a réalisé Wan ouais, Sembouillet, la grande équipe de Bissonabino, merci à David pour tous sur l'avenir Chaba. Ils ont direction, hein Oui. À... Direction Shaba, Bandeko, Bazolela. Donc, on dit la bande au Mitema, nous foulez la Bisopé Mitéma, Bandeko Terrasse, Bazolela, Bazote, Kanté, dans les moyens, ils ont été série ripés sous la pointe. Donc il faut savoir comment est-ce qu'on va évoluer parce que nous devons vivre à tout du jour. Un message par rapport à ça, à cet élément. Oui, c'est euh, comme vous dites, hein, c est, c est... ils ont passé business, et ruiné ma business, il y a Batou. Euh, après, euh, bon, là, comme on a sur le terrain, le terrain, mais euh, apparemment, ils ont ruiné, ils ont embêté Batou. Voilà. Ce ce est qu a qui est Furious? c'est Pablo un artiste et musicien qui évolue en dans Furious Pablo c'est un artiste et musicien un artiste polyvalent qui, fait, euh, qui peut faire du rap qui peut faire aussi de l'afrobeat qui peut faire un peu de tout hein, dans la musique et, euh, ouais. voilà je suis un artiste ça fait combien de temps depuis que tu fais la musique BANDA MA GAMBO BANDA NA BANDAL BANDA MA GAMBO BANDA il faut dire doucement BANDA MA BANDA NA BANDAL ah Bandan, ok, Bandan, osama n'a Bandan. Non, je la personne de la Karouka mbote, dans la Karouka. Je vous salue tous, dédicace à la tou, okay. euh, des coups de chou de Paris. Euh, <rire> je salue tout le monde dans bas Karouka, d'Adi Mola. Mm -hmm. Je salue tout le monde qui habite là-bas, moi je suis natif de là-bas, okay. euh, okay. la Cola la Kauka, dans la suis Mabaku la Karouka. Mm -hmm. euh, voilà, dans la Sakana la Serke la mm -hmm. et puis euh, voilà. Mais si banalions, il y a particulièrement banal. Tacate, tacate, c'est ça l'artiste, c'est ça l'artiste, c'est justement quand on parlera de, de, de mes morceaux mmh. j'en euh, parlerai aussi j'aime la rime, c'est ce qui me, me parle et quand tu as une rime une punchline, mmh. c'est tout ce qui va avec euh, euh, surtout le rap mais après si tu l'as fait dans une musique comme euh, l'afrobeat ou soit euh, du afro euh, salsa par exemple c'est délicat, c'est impeccable ok, tu nous viens de loin yeah. avec un support oui yeah. La présentation pour aussi. il ya yeah. J'ai entendu parler qu'il y a quelque chose qui se prépare dans okay. l'ombre. Dans l'ombre. Bah, beaucoup de tani, meet okay. and greets. Ok. Ouais, parce que y a Nazan va, en fait, euh, grâce à Dieu, dans un moi niche, y a personne au bas au comme nous ça et puis euh, la commune la. la, la. c'est un intermoult et intermois, c'est au bail bail laté bail et puis au niveau de manière qu'on se en plus en réseaux sociaux, heureusement via les réseaux sociaux, tout tout tout tout tout le monde est là tout sur peu et puis tout sur là à propos il y a pas projet euh, en Eau Nazanano, musicalement parlant, okay. et puis voilà. Voilà, c'est ceci du dire, Marcel, on va retourner de l'autre côté de la région on va suivre les savants, faire de l'artiste okay. Furious. Okay. Tout à fait, ce qui est vu ça C'est qui est Roby Nissara, c'est tout le touriste, après, t'as la goutte. Hein. a la goutte, voilà. <rire> Furious, yes. uh, Pablo, yes. tu vas bien Très très bien, et vous Oui, ça va bien. Euh, comment tu as, tu as vu la République démocratique du Congo, plus précisément la ville-province de Kinshasa Ah ben, hyper, hyper belle, hein. mm -hmm. la ville elle est belle. Et euh, moi déjà ça fait très longtemps que j'ai quitté le pays. Okay. Et euh, en revenant comme ça, ça m'a fait grand, grand plaisir. Ça me fait plaisir. Mm -hmm. C'est pour la toute première fois que vous êtes au pays. Pour la toute première fois, oui, c'est historique ça. Oh. Ok, furious. Why furious. Why is that name? Yes. Furious because of my face. Your face. <laughs> Your face <brother>. is My face. <laughs> my face. My face. You see my face. Okay. Look I'm when focused. I'm focused. When I'm focused, mm -hmm. uh, people was thinking that I was like uh, cranky or angry or something. Okay. Angry yeah. No, no. Yeah, they, they actually, they actually gave me that nickname like. You, okay, Exactement. Non, your non, Exactly. Oh. Okay. Only when I'm gentleman. Oh, Oh, mais avant de mettre à l'issue, un avis par rapport à tout ce qui se passe ici, restrictions, mm -hmm. pas de terrasse, yeah. distanciation sociale. Mm -hmm. C'est vrai, mais c'est un peu routi, mm mais -hmm. Nous disons bonjour à la fondation GHS, Na Hollande, Voilà, tu as la Mais, mm -hmm. restriction. Yeah. C'est vrai que tu es parti depuis longtemps, tu es revenu. Quelle est ton impression Parce que tu vois que vie sociale, en Afrique, on est obligé, on est appelé à vivre en communauté. Mais les restrictions interdisent certaines manifestations, mais comment tu le vis, comment tu le sens bah, Écoute, euh, c'est décevant, euh, mais euh, on reste positif parce qu'on euh, a eu tantôt ça, là, tout planifié, voyage. Euh, idée vraiment est là qu'il y a objectif et ça qui peut avoir, se produire en ah, plan, okay. euh, pas choqué, euh, après bon. Euh, là où une autre porte ferme, une autre s'ouvre, de Scout, ça la promotion autrement. Mm -hmm. Alors on voulait miser euh, les réseaux sociaux. Mm -hmm. Très, beaucoup plus les, les réseaux sociaux que euh, ce qu'on avait envisagé. Mais après je comprends aussi pourquoi euh, les, les, les gestes de barrière et tous les choses, les, les trucs sont stricts. Mm -hmm. Mais, <rire> okay. dit, on, Mais avant qu'on puisse bien. te prendre oui. dans ton sujet, on te demande d'annoncer. Oui. L'élément. Tu étais avec nous depuis le début. Tu as vu l'élément qu'on a eu annoncé par rapport à la restauration des terrasses. Maintenant on reprend, on avait coupé, parce qu'on devait passer au butin d'information. Maintenant on te demande mm -hmm. d'annoncer mm -hmm. la reprise, la deuxième partie de l'élément. Mesdames et messieurs, nous revenons tout de suite après cette publicité. Furious Pablo C'est <rire> pas la publicité, c'est l'élément de reportage. Ah, je suis nul. C'est l'élément de reportage. C'est voilà. pas nul. Ah, oh, d'accord. Tu, tu as bien fait. Mais bah, c'est que tu as vu la publicité. Ah, j'ai dit la publicité. On oh, oh, revient après cette de reportage. Voilà. D'accord. Take two. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On revient après cet élément de reportage. Voilà. Si, si, voilà, tu -tu. But, oui, c est la chanson de l'artiste Félix Pablo. la chanson de l'artiste la la biso la biso c'est pour la Parce que nous, corps. bien. bien. Ils bien. Je me suis inspiré au salaire. Mais de toute façon, ça, c'est la mise à jour. a et fréquent. Il n'y a pas que Il y a des gens oh, et puis Il y a des gens Il n'y a pas que Il a Il y a a a euh, techniquement, nous sommes sous sou, la, la rumba qui ouais. moderniser le sous la euh, faut... oui. Par exemple, Par exemple. Euh... nous voir On a ouvert, on a collaboré, moi je suis ouvert. Mais pour l'instant, oui. quelle est la personne qui des pour demander un featuring Là, il faut voir euh, l'équipe non pour ça là yomo on a eu pour cette la la personne yomomo. là avec qui tu peux faire un featuring yomo peut talenter là qui est au local tout ça des featuring mais non là qui <crisse> <crisse> est pas n'aï eu ma on prenait un pied levé n'aï évité ouais pour être sincère n'aï évité mais votre séjour à Kinshasa c'est basé sur quoi vous êtes venu faire c'est c'est basé sur le plan promotionnel euh, je suis venu, en fait, mon message, c'est euh, de me suivre sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, sur Instagram, c'est furieuse Pablo, okay. officiel. Officiel, il est écrit en anglais. Mm -hmm. Donc, furieuse Pablo, officiel, mm -hmm. sur Instagram. Okay. Et sur ma chaîne YouTube, mm -hmm. euh, c'est furieuse Pablo. Et voilà, sur YouTube. Facebook Oui. Sur Facebook, c'est aussi furieux, Pablo. pas vrai Sur tous les réseaux avec deux S. Ah, sur Facebook, c'est avec 2 S. Merci oui. beaucoup. Voilà, c'est si une question de curiosité, d'accord mm -hmm. quoi S'il faut compter, vous avez combien d'heures vous déjà réalisées Mon et... compte. Mon compte quoi, quoi. Euh... Maquelle. Mais là, on va publier dessus le disque est dur, mm -hmm. non, non, non donc, est bimati, non Et bimati. Donc, il faut la conscientiser dans l'équipe. Après tout, ça, ah, tout le monde est... oh, bien, souk des soukali, dans le dans le dans le. On a qui là On a l'Atlantie. Oh, oh, oh, oh, non, eh. <rire> <rire> bon, en fait, il euh, a euh, samedi prochain. Mm -hmm. Mais nous, ceux dans les réseaux sociaux, Y un de Comme mm -hmm. ça, ce moment été décalé, directement annoncé pour la okay. vitesse les réseaux sociaux. vitesse, c'est ça. La vitesse, Wow. Et qui est artiste, tu as dit tu es polyvalent. Oui. là nous passons à la dernière rubrique. La rubrique c'est mon jour. En fait, nous faisons passer les photos de tous ceux qui célèbrent leur anniversaire du jour. D'accord, ok. C'est des personnes qui nous envoient les photos. Oui, en tant qu'artiste, nous te demandons de chanter Bazaar AKP, de faire voilà. acapella voilà. un AKP là pour un direct. C'est pas un moustique là. <rire> de faire un a là pour introduire la rubrique C'est mon, mon jour. jour. Je sais pas ce que vous même, bah joyeux anniversaire, et puis tout ce que tu veux, ou juste pour annoncer la rubrique C'est mon jour. La dur. rubrique C'est mon si jour. Si tu veux, oui, tu si peux, peux veux. aussi faire un aperçu en citant les noms. de ah, on ceux peut, qui célèbrent, ils sont là. Elle a capé là. Voilà. Toute la liste là. <rire> tu t'arrêtes là où tu veux. Ah, okay. Mais c'est juste pour introduire, on va prendre les photos. D'accord. Et bon, chille joyeux anniversaire chez Lakatani, il vient pas de Naga, mouille de foi Luanda, Oshito Douzi Goma, Pamela Timba, Catherine, Babisha Basengo, Mutombo, Ange Kamono, Maman Mado, Mandoli Nabialu, Clark Christophe, depuis Centrafrique, en Afrique, les Voilà la dernière œuvre de mots. Et puis on va se retrouver. Bon anniversaire à tous les natifs du jour. Didier, aujourd'hui on ne va pas désannoncer. Donc, tu sais on va laisser la cette vidéo à... À des à Mais je te lance une invitation. D'accord. On va se retrouver super. le vendredi pour un tournage d'une rubrique non célébrité. D'accord. Tu es l'invité de cette rubrique ah, la super. semaine prochaine. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. En 2016, j'ai lancé Angèle ça Didier, c'en est fini. Non, on a fini. Nous, on ne vous dit rien. On laisse Furious Pablo. L'honneur, on lui fait honneur de les annoncer cette émission. Demain retrouver Thierry Diawa et moi pour un autre numéro de à Bino. Mais pour l'instant, c'est Furus Pablo qui les annonce. Alte déjà. Merci Monsieur Dames d'avoir suivi cette émission. Nous vous euh, souhaitons un très très très très très très bon euh, tout ce que vous faites. Hein, si vous allez euh, au supermarché aujourd'hui, vous allez euh, au travail. On vous souhaite une très bonne journée. Et nous avons fini avec notre émission. Nous vous rejoind rejoindrons demain à la même heure wow. et avec les mêmes journalistes. Mm -hmm. Moi, j'ai été invité pour une prochaine fois. Malheureusement, vous ne le verrez pas. Mm -hmm. Mais euh, nous avons hâte de vous revoir. Merci. Merci. Yeah, yeah, C'est l'artiste furieuse Pablo. Je vous demande d'aller vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Furieuse Pablo. Danzé, danser, dansez, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Furious Pablo. Danzé, Danzé, yeah, yeah. Soukali, soukali. Je suis pas là dans la tête, Ouais, roche je reviens de la messe. La légende mate avec tristesse. Le visage